Bonjour mes chers joueurs français de Tutti. Je m'appelle Waplo et j'ai un message très important pour vous. Vous n'êtes pas tout seul dans ce combat. Cela peut paraître délicat, mais les joueurs Tutti ne sont pas tous des vétérans. Nous avons chacun notre avis sur le serveur. La résistance, les joueurs qui sont de votre côté, camarade. Nous sommes tous joueurs to be to expérimentés. Nous avons beaucoup de matériel et nous allons vous aider à gagner des heures. Fuse va bientôt sortir son prochaine vidéo et cette incursion pourrait devenir plus importante. C'est pourquoi nous vous offrons votre aide pour vaincre fitmc et ses. Maléfique. Si vous cela vous intéresse, consultez alors, les liens Discord dans la description, description ci-dessous. Je mets à jour régulièrement le les le liens Discord afin que cette vidéo puisse servir à I toute la guerre. Je vais également publier un série de, de tutoriels pour vous aider à démarrer sur le serveur. Alors, abonnez-vous à cette chaîne pour les futures vidéos TubiTutti en français. Égalité, fraternité et bonne chance à vous. Merci like that's ever gonna <laughs>